Donc quant au studio de Bordeaux, c'est un studio qui est un peu plus jeune, dans l'archipel un peu des différents studios à travers le monde, puisqu'on va sur nos 5 ans d'existence, on enfin, est dans la quatrième année me semble-t-il. On doit être autour de 400, peut-être, euh, voilà, d'employés à la louche. Je n'ai pas le chiffre le plus exact, hein, vous me pardonnerez. Euh, ben, que dire C'est un studio qui a été fondé justement pour aider le studio de Paris sur des projets, euh, sur la, la, la franchise Ghost et, euh, et voilà. Et après, c'est aussi un studio, disons que chaque studio a un peu sa part d'autonomie, mais fait également partie, euh, disons, d'une politique globale au niveau... Euh, au niveau d'Ubisoft, avec un top management, avec un pôle éditorial aussi qui supervise un peu et qui fait du conseil sur les différents jeux et sur la direction un peu que l'entreprise donne à son catalogue et son portfolio de jeux. Donc voilà pour situer un peu le côté micro-macro du lien entre les différents studios et l'entité mère Ubisoft. Euh, et puis que dire de plus euh, Je pense que sur les jeux sur lesquels j'ai pu travailler, on y reviendra peut-être un peu plus au niveau de mon parcours euh, si, on, si on en parle, mais je pense que euh, voilà. ce qu'on peut dire c'est que euh, les, les, les bâtiments sont en tout cas près de la cité du vin. Euh, on est réparti sur deux bâtiments, plusieurs étages, euh, voilà, donc c'est des, des gros open space, on verra une petite vidéo tout à l'heure qui vous montrera un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et, euh, et voilà, ce sera, frais, ce sera une bonne petite introduction. <rire> euh, donc, du coup, moi, j'ai au Paris fallu le métier de narratif designer. Euh, donc, euh, voilà. Donc, vous pouvez voir Sébastien de l'Hermite avec un seul je précise. Euh, donc, voilà, on va partir de questions très simples, comme pour euh, le, le son de design, etc. Qu'est-ce que c'est qu -ce que donc, principalement, le narrative design, euh, en tout cas, moi, c'est ma conception de ce métier-là, c'est une sous-discipline du game design, donc, euh, qui pourrait vous avez un, un résumé rapide, on pourrait dire que c'est un métier consistant à définir les règles et le déroulement d'un jeu vidéo. C'est un métier qui est consacré à la gestion interactive, je puisse très fort sur ce, sur ce mot-là, de la narration dans un jeu vidéo, c'est pas la même chose de raconter une histoire dans un autre média et de la raconter dans le jeu vidéo. Donc, le narrative designer est là pour se consacrer à la spécificité interactive du jeu vidéo et c'est un métier relativement récent puisque la première fiche de métier est apparue en 2006. Donc autant vous dire que quand j'ai commencé mes études de jeux vidéo, bah, j'étais je, parti faire game designer, je me suis spécialisé par la suite. Euh, et disons que ce métier vient répondre à euh, un souci, notamment sur des plus grosses productions de cohérence des récits vidéoludiques. Quand on a plusieurs pôles qui travaillent ensemble, donc c'est quelque chose qui a déjà été abordé, c'est la grande difficulté, c'est on construit une cathédrale ensemble, euh, mais il ne faut pas qu'il y ait une tour qui fasse ça, une tour qui fasse ça, et d'aller euh, ensemble vers le même chemin, bah c'est un métier qui vient assurer voilà, la cohérence de ce qu'on veut raconter. Et donc c'est un métier que je définirais comme un métier carrefour, un métier qui est plutôt de, de, de, de, voilà, de conseil et de, pour construire de la cohérence. Et donc là vous avez une représentation un peu de ce carrefour, de, des différents métiers euh, entre lesquels on navigue. Donc principalement et de manière un peu pour définir le métier, c'est un, un narrative designer est entre un game designer et un écrivain dialoguiste. Donc, il va venir se situer. Si on devait euh, distinguer vraiment euh, un writer, un écrivain, d'un narrative designer, je dirais qu'un écrivain va vraiment se préoccuper de l'expérience de la narration des personnages, comment je caractérise le personnage, euh, comment le personnage vit la situation narrative. Et le narrative designer va se préoccuper de comment le joueur va faire l'expérience de l'histoire. Euh, mais selon les studios, il arrive qu'il y ait vraiment des, euh, per... un aspect pervasif un peu entre les, les deux postes. Euh, ben, comme on a dit auparavant, en fait, dans un plus gros studio, il va y avoir une tendance à spécialiser davantage les métiers. Euh, donc sur un, sur un studio plus petit, il arrive qu'un narrative designer ait aussi la, la charge de, de, de writer, écrivain, dialoguiste. Euh, donc ça c'est un aspect important. Donc le game design évidemment, mais également parfois le cinématique design. Donc tout ce qui va être le travail des cinématiques, de un peu de la mise en scène et de la réalisation notamment, c'est aussi un peu un métier de la réalisation, de narrative design, et aussi le voice design pour des raisons évidentes de... Enregistrement de voix, organisation de sessions d'enregistrement, gestion du nombre de lignes. Et je confirme, Excel est votre ami <rire> dans ces cas-là, puisque euh, notamment lorsqu'on fait des voix euh, d'IA, euh, des voix euh, systémiques euh, de personnages qui vont réagir à un certain nombre de choses, on peut se retrouver avec beaucoup de volume, parce qu'on va avoir plusieurs acteurs, on va avoir plusieurs archétypes euh, de PNJ, etc. Donc c'est exponentiel donc déjà ça vous donne un peu un panorama un peu plus large parce que narrative design ou narration dans le jeu vidéo on s'imagine souvent un jeu narratif très linéaire on, on écrit etc mais en fait même dans un jeu qui va avoir des aspects extrêmement systémiques un jeu en monde ouvert ou euh, même des, des, des jeux qui sont plus orientés gameplay eh bien en fait dès que vous avez des éléments de création d'univers d'immersion un narrative designer va pouvoir amener euh, des, des choses et donc, je dirais que la grande division, c'est entre les jeux qui vont vraiment avoir un contenu scripté, qui vont raconter une histoire de bout en bout, qui vont vous mener sur une expérience un peu guidée en termes de narration, avec des, ce qu'on appelle les narrative bits, donc des éléments narratifs qui sont constitutifs d'une histoire. Et de l'autre côté, des jeux qui vont être plutôt centrés expérience, où c'est plutôt vous qui allez vous raconter. On vous donne des outils, c'est un peu comme dans un bac à sable, vous vous exprimez votre propre histoire. Cependant, il faut quand même créer un univers. Euh, pour faire un parallèle un peu plus signifiant que le, le, le charabia abstrait que je viens de faire euh, dans l'industrie du jouet, bah, par exemple prenez les Transformers il bah, y a une série qui va poser l'univers, qui a posé le world building et à partir de là bah, les gens, les enfants vont s'approprier les jouets et créer des histoires à partir de, de ces éléments d'histoire qu'on leur aura donné donc euh, tout ça peut se mélanger euh, en tout cas dans le narrative design si ça fait sens ce que je dis euh, la spécificité du narrative design à Ubisoft, il euh, ben, y a plusieurs styles de jeux, on est plutôt connu pour des jeux en monde ouvert, mais on a aussi des jeux euh, avec des niveaux plus fermés, je pense que c'est le cas euh, du jeu sur lequel travaille Charlene. Et, euh, et donc on, on travaille à travers des systèmes narratifs, donc c'est un mot un peu barbare, on parle même de narrative means hein, dans notre jargon un peu franglais à Ubisoft, disons que c'est tous les systèmes qui vont délivrer de la narration. Donc ça peut être un texte de description d'objets, euh, un texte narratif, une voix, euh, etc. Et donc le, le narratif designer va concentrer son travail là-dessus. Souvent on est en équipe, même si euh, par exemple moi je travaille sur des équipes très très resserrées sur mes derniers projets, euh, mais on nous donne une responsabilité sur une partie délimitée. Donc on va dire une personne va plutôt s'occuper des voies IA, une personne va plutôt s'occuper des voies de mission par exemple. Euh, donc travail en équipe donc grande importance de la communication ben, plus on est de gens, plus on est sur des gros projets plus la communication est une part essentielle euh, du travail donc, euh, et en tant qu'introverti, ben, on, on apprend sur le tas pas mal euh, mais bon ça va jusqu'ici j'arrive à vous parler et donc euh, du coup euh, on travaille en équipe sous la coupe d'un lead ou d'un directeur narratif enfin en tout cas il y a un directeur narratif et parfois un lead on va rédiger des briefs narratifs Parfois, il arrive que j'ai déjà rédigé des textes directement, mais l'idée, c'est plus qu'on va encadrer l'écriture et donner euh, toutes les informations aux writers pour qu'ils puissent, qui sont en général anglophones à Ubisoft, pour qu'ils puissent écrire les textes sans avoir à se soucier de la partie design, de la partie système, qu'ils puissent vraiment se concentrer en spécialité, qui est l'écriture, la caractérisation des personnages. Et évidemment, on est un peu les gardiens, les paladins de la cohérence du, du récit global. Il euh, y a tout un travail de suivi de l'écriture, euh, bah, comme euh, Lauriane a un peu souligné vis-à-vis euh, -vis des enregistrements de voix, euh, c'est très important d'organiser de, bah, des sessions de voix si on doit faire des retakes par la suite, prévoir des sessions de retakes et euh, bah, en tout cas euh, voilà, s'assurer que tout ça euh, soit rigoureusement rentré dans notre base de données. Et évidemment, euh, qui dit plus gros studio avec grosse équipes dit processus de validation, donc votre travail remonte à votre lead qui valide, puis ça remonte à votre directeur narratif, et voilà, il y a des espèces de boucles de validation. Euh, et voilà un peu pour un, un, panorama, un panorama de comment ça marche. <rire> voyons Voilà, donc du coup, euh, bah, c'est le dernier projet sorti sur lequel j'ai travaillé, qui est donc Rainbow Six Extraction. Euh, c'est un codev, ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que le studio qui est, était owner, donc qui, est, qui dirige le projet, c'était le studio d'Ubisoft Montréal. Donc euh, ben, voilà, le, le côté anglophone aussi, on a parlé pas mal avec euh, des french canadiens <rire> Donc ils parlaient français, mais il y avait aussi pas mal d'internationaux, y compris dans nos équipes. Euh, donc en fait, l'anglais euh, est assez présent. Et, évidemment, le... Outre, outre l'ironie de travailler sur un projet qui s'appelait d'abord Rainbow Six euh, Quarantine avant le Covid, donc déjà il y a une espèce de télescopage assez intéressant entre le, la fiction et la réalité, mais le jeu a été renommé pour des raisons assez évidentes, euh, bah voilà, en plus le télétravail avec la gestion de travail à distance avec une équipe de Montréal qui elle commence quand euh, nous c'est 14h, bah, eux, ils commencent leur journée. Euh, et donc c'est une petite vidéo qui a été faite récemment en interne pour présenter un peu notre premier contenu événementiel sur le jeu et vous allez voir plusieurs corps de métier donc euh, bah du coup c'est sympathique et je me suis dit que ça serait cool de vous la montrer euh, Acteur Studio <rire> euh... <rire> Trois mots <rire> Six Extraction est sorti le 20 janvier dernier et compte désormais plus de 5 millions de joueurs et on vous remercie énormément pour ça. Au sud de Bordeaux, on a travaillé en état de collaboration avec Montréal sur le main game, sur les assignments, sur le shop et sur tout le contenu post load Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de la première crise, c'est parti Spillover, c'est la première crisis de Rainbow Six Extraction, donc le premier événement du jeu. On aime bien l'appeler l'expérience de défense ultime. Alors pour la première crise, on part vraiment de, de l'objectif gameplay, donc c'est-à-dire de faire un objectif de défense. On conçoit une mutation du parasite à partir de cela. Les entités ici qui sont, qui sont nouvelles, ce sont les colonies archéennes, et on, on a vraiment essayé de leur donner une dimension iridescente, un peu comme certains reflets qu'on voit sur la carapace dans le jeu. Et donc là, en retour, on retourne à des sources. Un peu peu, euh, Lovecraftienne, tout ce côté horreur cosmique. On va atteindre le next level en termes de capacité à se synchroniser, communiquer, euh, à définir une stratégie en équipe. On change drastiquement la structure de jeu, on est plus sur trois zones mais une seule. On a plus 15 minutes de temps dans la zone mais 25. Ces neuf zones ont une défense, une décontamination qui dure 1 minute 30. C'est pas si large en fait, les joueurs vont voir que bah, il va falloir définir une stratégie parfaitement huilée pour réussir à aller au bout. Et pour finir, vous allez aussi voir que chaque crise vient avec son set de quêtes, et une de ces quêtes récompense par l'obtention d'une nouvelle React Tech qui va être approprié avec le gameplay de la crise là en l'occurrence on l'appelle l'auto tourette c'est une tourelle automatique super stylée, j'avoue qui va viser automatiquement les ennemis qui arrivent qui est très efficace dans les situations défensives comme spillover et d'autres objectifs du jeu principal pour traduire l'ambiance de ce mode là donc qui est un mode de défense qui est un mode très orienté action on a vraiment travaillé sur les contrastes entre les phases calmes et les phases où on va combattre finalement ces hordes d'archéens qui vont nous arriver dessus pendant ces phases de défense également les leçons le de le travail sur le son du gaz, le travail sur les cris d'alerte avant que les archéens arrivent pour attaquer nos, nos, nos très chers opérateurs. On a été plutôt libre dans le processus créatif, en fait. On voulait vraiment amener des expériences exotiques, originales, mais respectant les piliers du jeu, la communication, la tactique, etc. Et en fait, on a fait un énorme brainstorm, réunissant une majeure partie de l'équipe à Bordeaux, avec des personnes issues de tout corps de métier. On a fait quelques exercices créatifs, on a laissé les gens voter. Avec l'équipe design, on a creusé les idées les plus plébiscitées et voilà. Donc En gros, ça nous a donné euh, spillover. Avec la sortie du jeu, on a pas mal regardé les commentaires sur Reddit dernièrement de la communauté et j'ai pu voir que euh, pas mal de monde mentionnait euh, le mode horde, comme quoi ça pourrait être sympa d'avoir ce genre de mode dans l'extraction. Et en fait, spillover c'est un peu le mode horde, l'extraction, adapté à la sauce extraction avec ses différentes mécaniques et spécificités. J'ai vu d'autres commentaires faisant écho à une prochaine crise, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Un des plus gros challenges pour nous sur le développement de cette crise, ça a surtout été de travailler en parallèle de la Production du jeu principal sans qu'il soit terminé et en même temps de se projeter sur du contenu qui va sortir juste après. Cette première crise, ça a été la première crise qu'on a eu à gérer dans l'équipe. Il y a eu un certain affect, on s'y est pas mal attaché. Il a fallu aussi veiller à, à pouvoir vérifier et tester tous les aspects du jeu, donc la crise en elle-même et tout ce qu'il y avait autour. Coordination, stratégie et challenge. Contrôle, défense et inconnu. Nouveauté Défi et Bordeaux. Euh, de la défense, du fun et vigueur. Voilà, beaucoup d'éléments dans cette vidéo. Donc, vous pouvez voir le côté justement comment la collaboration entre Montréal et Bordeaux s'est articulée où euh, on, en gros Montréal nous donne un mandat en disant on a des modes et on, on cherche à faire ça, et Bordeaux s'empare de ce mode et fait aussi des propositions, donc il y a aussi une forme quand même de, de liberté de création euh, contrainte, toujours dans un cadre précis, et puis euh, tout, toujours en collaboration évidemment. Vous avez vu plusieurs corps de métiers. donc à la fin vous avez vu Marine qui était notre dev test, qui est un métier assez important à Ubi, donc c'est des gens qui sont intégrés à l'équipe de développement mais qui font des retours qui... et donc qui peut être assimilé au QA, hein, donc l'assurance qualité, mais voilà c'est aussi des gens qui sont vraiment intégrés dans l'équipe. Euh, et comme vous pouvez voir, y a, sur ce, ces contenus-là, il y a eu un processus assez euh, de brainstorm collectif, tout d'abord. Et ensuite, les game designers se sont emparés euh, des, des idées qui, avaient, qui sont émergentes en collectif pour les développer. Et donc, sur cette vidéo, je parle pas mal de réalisation aussi, en fait, euh, sur le, le, voilà, des aspects, puisque euh, j'ai été amené par mon directeur narratif à me consacrer aussi à de la coordination, de, de réalisation, donc c'est un peu à côté du, du post scriptum de Narrative Design, donc euh, voilà c'est un cas particulier sur ce projet. Euh, mais pour égrainer rapidement euh, les, les, les types de voix, donc par exemple ce jeu-là est un jeu qui est très centré gameplay, qui est très centré sur l'expérience. Donc on est vraiment parti des, de l'expérience gameplay. Donc la, euh, la, la crise euh, euh, spillover, euh, on savait qu'en gameplay on voulait faire un objectif de défense et en fait la narration s'est construite par dessus ça. Donc j'ai vraiment adopté une approche très euh, avec un pitch très court et euh, on a vraiment adapté cela en, en parallèle avec la réalisation et de l'autre côté avec la création des quêtes euh, que du coup Benjamin que vous voyez là euh, évoquait ces quêtes qui, euh, dans, dans la fantaisie du jeu, il y a une espèce de fantaisie scientifique. C'est-à-dire, le parasite, c'est un espèce d'ennemi euh, sans visage extraterrestre. On ne sait pas vraiment de, de, quoi, de quelle est sa motivation, de quoi il est composé, etc. Donc, on l'étudie tout en le combattant. Euh, et donc, les, les studies sont des espèces de challenge gameplay, qui sont très gamifiés. C'est, par exemple, faire un certain nombre d'objectifs dans le jeu, etc. Et à partir de là... Euh, euh, on révèle des, des parties de, de... en gros des sortes de données scientifiques qui permettent d'élaborer des théories sur le parasite et sur pourquoi il a ses crises, etc. Euh, voilà évidemment dans le je dis jeu voilà, aujourd'hui dans le jeu il y a énormément aussi de, de, de voix, donc il y a les opérateurs eux-mêmes qui ont leurs barks, alors ceci, je m'en suis pas occupé parce que c ils étaient déjà fait par Montréal, en fait on n'a pas rajouté spécialement de voix, mais on avait également une IA qui nous parle dans le jeu, des haut-parleurs, donc ça c'est des narratives mines audio. Donc typiquement on va travailler avec des OS designers pour les intégrer qui, une fois que la line est écrite avec le writer, que nous on l'a briefé que c'est validé. Ah. Ensuite, va euh, partir en enregistrement. Également, euh, bah, par exemple, euh, les haut-parleurs et la voix IA qui nous parle dans le jeu, c'est typiquement du texte to speech. Donc c'est similaire aux voix robots, placeholder dont, dont tu parlais, mais elles sont traitées de telle sorte à ce que ça devienne des personnages euh, définitifs dans le jeu. Ce qui nous permet aussi une... une, une une sorte de souplesse, parce que par exemple, quand on enregistre un acteur, ben, voilà, on le book pour une session euh, à Montréal, par exemple, c'est deux heures ou quatre heures. Ben, une fois que c'est enregistré, c'est fini. Alors qu'une voix robot, ben, on peut la retoucher davantage. Donc euh, dans la, la, la réflexion aussi sur un jeu et sur quel euh, moyen narratif on va utiliser, ces éléments de production peuvent aussi rentrer en compte. Donc il tout est mélangé. Il y a l'esthétique, il y a la production, il y a le temps, il y a l'argent. Euh. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Même si on est sur des grosses productions, il y a toujours des contraintes. Euh, et sur le, pour terminer sur un élément de chiffre, dans le pic de production à Bordeaux, on était 40 personnes. Donc on était une relative petite équipe, même si après Bordeaux, il y a du multiprojet, etc. Euh, voilà, à peu près, c'était déjà un long exposé. Bon, moi là-bas, je voulais faire dessinateur de bande dessinée. Euh, je dessinais pas mal jusqu'au lycée, où j'ai plutôt bifurqué vers la musique euh, comme passion perso. Et en fait, mes parents me rapportent que déjà à 8 ans, je voulais faire du jeu vidéo et avec une idée fixe euh, d'affaire l'Engemin. Donc euh, bon, euh, visiblement, <rire> c'est déjà assez euh, voilà, une idée fixe. Euh, donc euh, mes parents ont dû euh, appeler l'Engemin appeler et leur poser la question de quelles études fallait faire on leur a répondu il peut faire ce qu'il veut euh, et donc euh, j'ai fait des lettres, hein, donc bac littéraire, option théâtre, donc vraiment marginal de marginal euh, ensuite euh, du coup euh, j'avais une année d'avance donc j'ai fait une année de LEA anglais japonais euh, que j'ai magnifiquement planté. Euh, je suis revenu dans le droit chemin des lettres modernes euh, pendant deux ans. Et donc, en fait, à ce moment-là, je crois que j'en avais un petit peu marre de la, de, de, de la fac, en fait, ou d'être dans cette situation-là, puisque... Je devais avoir des espèces de phobies administratives ou être pas très bon avec l'administration mais n'ayant pas rempli une fiche de niveau de langue, je crois que sur le BV tous mes cours de langue de conversation anglaise avaient disparu donc du coup je n'y ai pas été. Donc du coup j'ai dû faire un semestre en Ajac après. Donc c'est pour vous dire voilà au cas où vous m'idéalisez parce que je suis à Ubisoft voilà. J'étais à votre place, je sais ce que c'est. Donc de galérer d'aller à l'administration pour qu'on vous affiche vos notes. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en Ajac, machin. Voilà. Donc j'ai quand même validé mes, mes, mes deux années mais j'en ai fait une espèce de, de j'en eu un peu marre et je me suis dit j'avais besoin de changer de, de contexte en fait à ce moment là, je pense que j'avais besoin de bouger un peu, de voir des choses et donc j'ai fait la licence pro jeux vidéo à Montpellier. Donc sachant qu'il y en a deux, il y en a une à Bobigny, il y en a une à Montpellier, de, de mémoire, hein, je ne sais pas s'il si y en a d'autres depuis. Donc, euh, voilà, c'était une, une formation très, très chouette en université, mais un peu en même temps, à part dans un espèce de groupuscule, dans une salle planquée au troisième étage, dans, dans l'université Paul-Valéry à Montpellier. Donc, il y avait un peu ce côté euh, voilà groupusculaire et de me retrouver avec des gens qui avaient la même passion que moi, etc. Donc, c'est évidemment euh, bah, passionnant, euh, parce qu'on se confronte, évidemment, euh, tout le monde a des goûts très tranchés. Tout le monde est persuadé de, de savoir ce qu'est un bon jeu. Voilà. Donc, évidemment, on a des débats passionnés, euh, des, des, des, des professeurs également passionnant euh, avec euh, tout un plein de références intellectuelles encore très universitaires donc en fait on baigne encore dans cette euh, ambiance très de réflexion euh, ensuite j'ai passé le concours d'entrée euh, à l'Engmin donc euh, j'ai eu la chance d'y être c'était à l'époque où s'est passé des anciens bâtiments Moebius au bâtiment du Nil qui venait d'ouvrir donc c'était assez euh, c'était encore plus waouh parce qu'on était dans ces nouveaux bâtiments euh, donc, bah, il est important de dire un mot sur l'Engmin. C'est une école publique. Il y a beaucoup d'écoles privées, donc euh, super Game. Euh, je, je vais en rater, il y a Lican qui a un bachelor, je crois. Euh, il y a Isard Digital. Enfin, voilà, il y a beaucoup de formations. Euh, je vous renvoie euh, <rire> si jamais vous voulez vous informer sur les différentes formations possibles. Donc, voilà, il n'y a pas que l'Engmin, même si ici, vous avez des représentants de l'Engmin. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Principalement, ce qui est très intéressant dans une école c'est que c'est un contexte pour apprendre c'est à dire vous avez deux ans c'est hyper précieux deux ans où vous pouvez vous consacrer uniquement à quelque chose euh, voilà sans débourser non plus trop dans le cas de l'Engmin euh, et puis commencer à vous faire un réseau professionnel euh, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens euh, que vous fréquentez dans ces écoles là qui feront partie de votre réseau professionnel par la suite, donc c'est des fois une expérience sociale assez euh, particulière parce qu'il y a une espèce de mélange des genres, on, on est toujours on a toujours une certaine immaturité parce qu'on sort de nos études on se professionnalise, ce qui est particulier quand on est à l'université c'est qu'on est dans un schéma euh, très intellectuel pour quasiment devenir universitaire, en particulier à partir de la L3 de lettres euh, on commence à entrer dans des choses pour devenir professeur. Et en fait, quand on rentre dans un monde plus professionnalisant, c'est d'autres références. Et des fois, c'est compliqué de sortir à Bac plus 5 et de dire, je dois réapprendre à me réintégrer dans un nouveau contexte. C'est parfois même très violent, euh, symboliquement parce qu'il faut faire des lettres de motivation, faire des CV, des portfolios, il faut, faut se vendre, il faut, faut arriver à faciliter le travail d'un RH en lui donnant l'information le plus rapidement, alors que nous, on est habitué à faire des développements intellectuels, pléthoriques, etc. Donc, oui, c'est très, très particulier. Et donc, pourquoi le, le, comment j'en suis arrivé au narrative design Par plusieurs aspects. Bon D'une part, le background littéraire qui forcément joue dans cet élément-là, mais aussi parce que je pense que c'est... On parlait de nécessité de cohérence dans les récits vidéoludiques et en plus dans, dans l'industrie. Je pense que c'est important que le, la connaissance au niveau du storytelling et, de, se développe aussi dans, dans, dans les studios. C'est que souvent, vous allez voir, il y a différents studios qui ont différentes cultures donc il peut y avoir des studios qui ont des, par exemple une culture très tech j'ai le sentiment que c'est un peu comme ça à Sobo par exemple euh, à Ubisoft je dirais qu'il y a plutôt une culture game design quand même dans l'ensemble je, je pense c'est plus compliqué que ça évidemment mais je dirais voilà c'est comme ça et donc euh, bah, c'est important qu'on soit dans différents pans de l'industrie mais d'essayer de faire avancer euh, la compréhension de euh, ce pan là parce que le jeu vidéo, il, et vous en avez une représentation ici, il mélange énormément de médias en fait. C'est une espèce de, c'est un, un média qui est euh, hybride, euh, comme l'opéra est une sorte d'hybride entre euh, la musique et le théâtre. Euh, ben, nous, il y a une hybridité entre beaucoup de choses, et euh, du coup, c'est plus difficile de tout maîtriser. Donc, on a besoin d'une grande collaboration et également de beaucoup de gens très spécialisés. C'est pour ça aussi que c'est passionnant parce que c'est un grand challenge de faire ces cathédrales en plus sur des jeux voilà, AAA énormes avec beaucoup beaucoup beaucoup de systèmes et beaucoup de, plus il y a de systèmes plus il y a de potentialités de créer des bugs en chaîne. Euh, donc voilà je m'éloigne un peu de mon parcours mais disons que je plutôt que d'être sur un profil de game design où finalement mon profil comment allait-il se démarquer des autres, euh, j'ai développé ma ligne de force sur la narration d'une part parce que ça m'intéressait de faire avancer ce sujet-là à, à mon modeste niveau, et également parce que ça me permettait d'avoir un profil plus spécialisé, aussi plus intéressant. Donc c'est un ensemble de choses. Puisque j'étais déjà assez long, le dernier aspect que j'aimerais vous dire, c'est aussi sur le côté équilibre. On est sur des métiers créatifs, mais on est dans une créativité contrainte, on est salarié, euh, voilà, on ne on, on peut pas parler des projets en cours. Euh, on est en contrat d'exclusivité aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire, des, des en tout cas à Ubisoft, on n'a pas le droit de faire des projets de jeux vidéo euh, à côté. Voilà, on est en exclusivité. Euh, donc je, je pense que c'est important, quand on est créatif pour l'équipe personnelle, d aussi d'avoir une créativité à côté. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Euh, d'avoir aussi un, un peu son jardin à soi. Euh, et pour ma part, c'est la musique par exemple. Donc euh, la musique, c'est ma créativité libre où il n'y a personne qui me dit... Euh, euh, et donc ça permet d'avoir un équilibre et une, une balance enfin, entre euh, le métier que vous voulez faire, où vous êtes prêt à, à faire des concessions pour travailler en collectif, à faire des, des concessions euh, parce que bah, c'est votre gagne-pain. Euh, et de l'autre côté, essayer de conserver bah, aussi euh, une réflexion intellectuelle, euh, artistique, esthétique, sur d'autres pans, sur d'autres médiums. Euh, et, voilà, avoir cet équilibre parce qu'on peut en fait, euh, euh, si on est un, un, uniquement, je pense, un ultra passionné de jeux vidéo, on peut aussi se griller parce qu'on va être dans son perfectionnisme et dans son idéal. Et en fait, il faut aussi euh, travailler ensemble. Euh, voilà, à moins de, de fonder son propre studio et de le diriger de manière autocratique, ce que je ne vous conseille pas dans l'ensemble, ce n'est pas très éthique. Vous allez avoir besoin d'autres personnes, donc vous avez besoin de pouvoir partager une vision. Euh, sur la durée, parce qu'il euh, y a aussi ça qui rentre en compte, c'est qu'un jeu vidéo, ça met en général de 3 ans, voire jusqu'à 5 ans, voire plus, à être fait. Euh, donc c'est important de, de travailler dans un contexte aussi, euh, où euh, chacun se sent à l'aise, chacun se sent respecté dans sa spécialité, pas se marcher sur les pieds, euh, et donc la communication et le, le caractère humain est hyper, hyper, hyper important. Euh, ça peut rapidement être un enfer, euh, et, et donc euh, c'est important ouais, de... De se, de se former à travailler avec des gens qui ne pensent pas tout à fait comme vous, qui ont un autre angle, d'autres casquettes, etc. etc. Voilà. Dans un premier temps, essayez d'identifier dans quoi vous avez une soif naturelle aussi, dans quoi vous êtes bon, euh, et qu'est-ce qui euh, va vous permettre de, de, un, de progresser sans nécessairement que ça soit toujours une... une une contrainte où vous poussez, euh, si vous avez une curiosité naturelle vers quelque chose, c'est un super atout pour développer ce, cet aspect. Parce que vous avez une motivation intrinsèque, ça vous plaît de développer ce sujet-là. Euh, ça, ça peut vachement aider au début euh, à cerner un peu quel type de spécialité peut vous intéresser dans différents champs. Euh, ensuite, sur euh, bah, l'atmosphère de compétition, on va déjà prendre chaque situation comme un exercice avec philosophie c'est que des fois euh, en plus en école on peut vachement se mettre la pression et dire là ce projet il faut que ce soit machin en fait vous apprenez vachement plus sur un projet qui se plante que sur un projet qui, qui se passe bien quand tout se passe bien en fait c'est que bah voilà tant mieux c'est super faut le célébrer c'est important de célébrer les victoires euh, quand vous êtes en école parce que bah rapidement quand on arrive à faire des trucs c'est euh, on dit ok c'est bien on passe à la suite et faut arriver un peu à, aussi à, à profiter des bons moments parce que ça passe vite euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Oui, l'atmosphère compétitive. Euh, si vous voyez quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est bon et qui, qui va... Qui... Dites-vous que des fois, c'est aussi le contexte. Euh, voilà, Il arrive des fois que des gens aient déjà fait une autre formation avant, donc ils arrivent mieux plus formés que vous, etc. Contextualisez et puis surtout, euh, inspirez-vous, dites... Euh... Super, t'es super bon, bah, ça m'inspire et utiliser ça comme un tremplin plutôt que comme un truc de vous dire euh, il a trois ans de moins que moi et il dessine trois fois mieux. Euh, non, bah, c'est un tremplin. Et puis ultimement, bon ce qui est important c'est aussi de trouver sa voie et de, de soi-même être aligné avec soi. Et vous pouvez pas être aligné avec le destin de quelqu'un d'autre. Enfin, vous êtes vous, l'autre personne est l'autre personne. Donc, euh, donc voilà, et ultimement. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement talentueux et être un, un, un professionnel pitoyable. Et vous pouvez être un très bon professionnel en n'ayant pas forcément un niveau technique absolu. Donc il y a, il y a de toute façon, c'est multiple, il y a plusieurs R que vous pouvez développer et ça sera vous à la fin. Et ce sera vous qu'on recrutera. Euh, ensuite, sur les process de recrutement, bah, c'est pareil, vous allez passer des tests. Il y a certains studios qui poussent beaucoup le test, qui des fois vont vous tester beaucoup. Euh, bon, c'est un peu un passage obligatoire des fois, ça peut être une pratique discutable des fois, mais c'est vrai que comme on est sur des métiers créatifs, ça aide les gens à se faire aussi une idée. Euh, ça peut être un exercice intéressant, même si à la fin vous n'êtes pas recruté, bah, tout processus de recrutement, en fait, ça vous aide à vous présenter... À... Et, et voilà, et ce qui est important, c'est de se détacher du résultat, de dire que c'est pas vous qu'on rejette, mais c'est qu'il y a peut-être eu un meilleur profil en face, qui correspondait mieux. Euh, et puis aussi, euh, un aspect qui n'est pas forcément. C'est pas très sexy d'en parler, on va dire, mais euh, c'est le côté où il y a aussi euh, bah, l'offre et la demande. C'est que sur certaines spécialités, il y a beaucoup de monde. Et pour se démarquer de la masse quand il y a beaucoup de monde, sur le game design, il y a toujours beaucoup de monde. Euh, donc on va se débarquer en. En devenant level designer, en devenant combat designer, en devenant système designer, en devenant narrative designer. Si on veut cibler des entreprises qui cherchent des profils plus précis. Sinon, vous pouvez aussi avoir un profil plus général. Et ça, on peut aussi le défendre. Mais c'est vrai que des fois, certaines entreprises... Moi, par exemple, sur mon CV, je me présente comme game et narrative designer. Bah Évidemment, la question qu'on va poser en entretien, c'est... Et si vous aviez à choisir entre game design et narrative design, qu'est-ce que vous choisirez bon, voilà. Après, c'est aussi à vous de savoir vos priorités et... Euh, de savoir vous mettre en valeur tout en étant aligné avec vous-même et être transparent. Vous n'avez rien à gagner à cacher ou à, ou, ou à mentir, euh, à moins que vraiment vous ayez un métier qui vous passionne. J'ai un exemple assez rigolo d'un réalisateur d'animé euh, euh, au Japon qui était un passionné de cinéma, etc. et qui, euh, qui pendant un entretien, euh, il a dit qu'il était hyper passionné euh, d'animation, etc. alors qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est la réalisation. Bah, il a menti par omission mais en même temps ça lui a permis d'avoir un premier pied à l'étrier et de, de se développer et puis après de faire des euh, films d'animation et cette personne c'est Mamoru c'est la personne qui a réalisé le Ghost in the Shell de 95 euh, et euh, voilà, les pâtes les etc. Donc bon, c'est peut-être pas forcément un exemple <rire> je vous recommande pas forcément de mentir en entretien mais euh, par, justement c'est l'idée de savoir vos priorités, ce que vous avez envie de faire et parfois voilà, vous avez un but mais parfois avoir un premier pas, un premier pied dans l'industrie, même si c'est un pas de côté, c'est bien aussi. Euh, voilà. Après, je vous avais parlé de l'équilibre entre créativité, perso, etc. Parce que moi, le seul calcul que j'ai fait de ma vie, c'est de dire euh, la musique, je ne peux pas faire de concession. Enfin, c'est sacré euh, pour moi, donc je ne je peux, je peux pas en faire mon métier. Euh, là où le, le jeu vidéo, il y a un côté design, donc il y a un côté plus de réflexion. Euh, rationnel, centré utilisateur, donc on peut un peu plus se détacher. Euh, c'est vrai que si vous faites un métier créatif et que vous êtes extrêmement attaché à ce que vous faites, et ce que vous faites c'est une extension de vous, vous, vous pouvez euh, émotionnellement euh, prendre des gros coups euh, déjà en école. quoi euh, Parce qu'en école, on va vous ramener sur le plancher des vaches, vous allez voir des gens meilleurs que vous, vous allez voir... Euh, euh, oui, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le... Bastien, j'ai le souvenir d'une slide vous, vous présentiez les métiers problème. qui étaient euh, très demandés mais où il y avait moins de candidats tout à fait mm. euh, merci de me remettre sur les rails parce que sinon je Pardon. pars dans le décor euh, oui et donc il y a, par exemple narrative designer aujourd'hui il y a très peu de postes mais par contre bah, une personne qui va être bien spécialisée dessus et, et qui va correspondre à ce qui est attendu par l'entreprise va bah, avoir plus de chances. je sais que sur donc, mon poste quand j'ai été recruté on m'a dit qu'il y avait 400 candidatures donc ça peut être un peu effrayant, mais voilà, on peut, on peut en survivre, même si euh, tout le monde... Euh, donc euh, voilà, il faut vous attendre à ne pas passer toujours à travers les, les grilles. Et... Euh donc oui, du coup, il y a des métiers qui sont très demandés en grand nombre, il y a des métiers qui sont demandés en moindre nombre, et ça peut aussi vous aider à orienter votre spécialité en disant bah, sur quoi... Et ça, ça change tout le temps. Donc il faut se renseigner et dire, bah, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent en game design Est-ce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui demandent en sound design, en level art, en level, en level design euh, Et avoir le lien entre l'attente le, le, des, des studios, le nombre de personnes... Ouais, désolé, c'est un peu abstrait mmh. ce que je dis, mais c est, c est ça peut fait. rentrer en... C'est des questions qu'on ne se pose pas et c'est important mmh. de se les poser en amont. Moi, par exemple, me spécialiser en narrative design, ça s'est fait dans l'année en suivant de l'Engmin. Euh, et donc j'ai mis un an avant de retrouver un poste parce qu'en fait, je n'avais pas fini ma réflexion sur ce sujet. Donc plus vous le faites tôt, plus vous pouvez arriver euh, compétitif et bien, quoi.